Pour recevoir vos messages sur Thunderbird, nous allons dans Internet, Thunderbird, et là on crée un nouveau compte. On peut utiliser une adresse existante, on tape le nom et le prénom, c'est ce que les gens recevront lorsqu'ils auront un mail de votre part, et on tape le mot de passe l'adresse électronique, puis le mot de passe. Continuer. Et terminer. Pour ajouter une autre adresse, nous irons dans les paramètres. Euh, Préférences, paramètres des comptes dans « Gestion des comptes »,« Ajouter un compte de messagerie ». Là, on fera la même étape que précédemment. Du coup, on peut recevoir tous les mails de plusieurs, euh, de plusieurs comptes au même endroit dans Thunderbird.